L'impact de la Convention sur la France, euh, ça a surtout renforcé des, des tendances qui existaient déjà. La France, c'est un des pays qui a poussé pour que la Convention de l'UNESCO soit adoptée. Euh, et donc, une fois qu'elle a été adoptée, France l'a ratifiée assez rapidement, je pense, comme la plupart des pays euh, européens. Euh, mais je ne peux pas dire ça a eu un impact tel ou tel. De toute façon, pour moi, la, la Convention, euh, c'est plutôt de la soft law. C'est plutôt euh, Ça a beaucoup d'importance au niveau des valeurs, euh, au niveau des concepts, pour, euh, ou comme un concept qui peut être évoqué dans certains cas, peut-être plus, euh, plus précis, mais, euh, je, mais pas comme, euh, ce n'est pas comme une directive européenne, par exemple. Ça n'a pas ça cette même force. Pour moi, la question de la diversité culturelle dans l'industrie du visuel, c'est très important. Euh, c'est un concept qui peut être appliqué, bien sûr, à énormément d'industries culturelles, de pratiques culturelles, pratique culturelle. mais euh, il y a des problèmes particuliers dans le domaine audiovisuel, en particulier en, en raison de, de, de certaines caractéristiques des, des, des industries du visuel ou des produits audiovisuels, et notamment le fait qu'un un produit du visuel, un contenu audiovisuel, surtout un film, mais pas seulement, ça coûte quand même assez cher à produire. Donc, euh, il y a notamment pour les pays en développement la nécessité de, de soutenir un certain niveau de production, de, de faire en sorte, soit par des moyens politiques ou économiques, qu'il euh, suffisamment de diversité euh, dans, la, dans la, la, la production de contenu audiovisuel. Euh, cela dit, euh, il y a quand même beaucoup d'opportunités de, de, de, de, aussi pour le secteur audiovisuel qui sont app apparus récemment, euh, en particulier grâce aux technologies numériques. Euh, et ça se voit aussi bien en termes de réduction des coûts de production et de post-production, mais aussi la possibilité de distribuer des contenus de manière beaucoup plus large. Ce qui fait que, en théorie en tout cas, euh, il y a beaucoup plus d'opportunités maintenant pour petit producteur, petit distributeur audiovisuel par rapport à ce qu'on pouvait y avoir il y a 20 ans. Je pense que ce qui affecte négativement la diversité culturelle dans le système audiovisuel, c'est euh, tout ce qui va constituer des fermetures euh, d'un de, système audiovisuel quel qu'il soit. Alors, la fermeture à laquelle on pense la plus euh, naturellement, c'est celle de la censure, euh, qu'on peut voir par exemple certains marchés qui vont être fermés plus ou moins à, à des films étrangers. Mais je pense que la, la, le phénomène plus pernicieux, plus pertinent peut-être aussi dans, dans les pays européens, c'est plutôt être une fermeture de type économique. Et c'est une fermeture à des contenus euh, qui peut exister alors qu'il y a une très grande ouverture économique. Pourquoi Parce que quand... Euh, euh, ce que montre notamment des, des, des recherches précédentes c'est que quand on laisse beaucoup de concurrence au niveau des contenus et surtout pour des contenus assez coûteux comme des contenus audiovisuels il peut y avoir une sorte de course euh, genre une, un, ce qu'on appellerait un moins-disant culturel en quelque sorte ou une certaine euh, homogénéisation des contenus qui fait que finalement même si on a beaucoup, beaucoup d'acteurs présents euh, beaucoup de chaînes, si elles sont en concurrence les unes avec les autres, elles euh, ne vont pas forcément avoir tendance à euh, se concurrencer par la diversité, mais au contraire, euh, se concurrencer par euh, s'imiter les unes les autres euh, et suivre certaines, certaines modes. Alors, c'est pour ça que par exemple, on voit comment certains films euh, vont, euh, vont se diffuser massivement dans le monde, mais surtout comment on voit au niveau de la télévision, comment on voit que certains formats vont se diffuser très rapidement, maintenant tous les pays ont leur... Euh, en Belgique ça s'appelle... la Belgique a ses talents, Belgium's got talent, euh, il y a la même chose en France, et je pense dans tous les pays européens et au-delà. Euh, je, je vais rien dire sur la qualité de ces contenus-là, mais c'est... préoccupant en termes de diversité si on a le même mouvement pour tous les types de formats, de, que ce soit pour des, des, des fictions ou, des, euh, ou de la télé-réalité. Le travail que je fais, euh, une grande partie consiste dans la mesure, dans la définition et dans la mesure de la diversité culturelle. Et en particulier euh, concernant les, les industries culturelles et les, et le, les contenus qu'elles qu vont produire. Donc je pense euh, que c'est possible de mesurer la diversité culturelle. Et non seulement je pense que c'est possible, euh, mais je pense que c'est souhaitable c'est un petit peu euh, effrayant parce qu'on a beaucoup de, de si on pense à mesurer la diversité culturelle on se dit que on, on passe de quelque chose qui n'est pas... on parle de quelque chose qui n'est pas mesurable, que la diversité ce n'est pas mesurable euh, Que le pire encore que ça que la culture n'est pas mesurable mais juste deux points pour aller quand même contre cette idée là d'abord la diversité c'est mesurable c'est pour ça que les, les, les biologistes euh, ont beaucoup de, de manières, euh, plus ou moins euh, applicables à la culture, beaucoup de manières de mesurer la diversité dans la, dans la, dans la nature. Euh, mesurer la culture, est-ce que c'est possible euh, L'approche qu'on qu développe euh, à Smith, c'est pas tellement d'essayer de convaincre les gens que mesurer la culture, c'est possible, mais c'est de dire que mesurer la culture, euh, ça repose sur des hypothèses que toutes les manières ont fait déjà. C'est-à-dire qu'on a tous une idée sur euh, quel est le niveau de diversité de quelque chose. Si on voit qu'il y a euh, euh, un cinéma qui passe beaucoup de films différents, alors, par rapport à un cinéma qui passe, qui consacre cinq salles au même euh, dernier blockbuster américain, on va se dire qu'il y a plus de diversité dans le premier cinéma. On a tous déjà ces hypothèses-là. Et euh, ce que nous, on propose, c'est plutôt de, de rendre ces hypothèses explicites. Euh, et en plus de cela... donc. Le, je pense que mesurer la diversité, c'est possible, mais mesurer la diversité, ça peut être très utile, euh, en particulier point, en, pour évaluer des politiques, comme par exemple des politiques culturelles. Euh, euh, J'ai fait quelques travaux auparavant sur par exemple, les, les quotas de chansons françaises euh, à la radio française. Euh, et il y a énormément de politiques culturelles ou autres, d'ailleurs, qui, qui se prétendent vouloir promouvoir la diversité culturelle. Et s'ils le prétendent, c'est important de pouvoir vérifier avant ou, de, ou avant que la politique soit implémentée ou une fois que cette politique a été mise en œuvre. Entre 2007 et 2011, si je me souviens bien, euh, j'ai été membre d'un groupe d'experts lié à l'UNESCO, à et plus précisément à, euh, l'UIS, donc l'Institut Statistique de l'UNESCO. Et ce, ce groupe d'experts était précisément sur la, la, la mesure de la diversité des expressions culturelles. C'est également le, le, la, la question, enfin, une des questions sur lesquelles j'ai fait ma, en, mon doctorat en, en économie. Euh, L'idée c'était, dans, dans, dans le prolongement de la convention de l'UNESCO de 2005, euh, et notamment de l'article 19 euh, concernant la, la, la collection de, de données, de statistiques liées à la, la diversité culturelle. L'idée, c'était d'essayer euh, de venir avec, peut-être pas un cadre statistique, mais au moins des, des définitions, des idées d'indicateurs, euh, des des, des, orienter les, les statistiques qui pouvaient être collectées dans ce cas-là. Et euh, c'est un groupe qui a fait quelques quelques productions à mon avis intéressantes et en particulier pour ce groupe j'ai fait deux rapports un premier qui consistait dans la, la définition la mesure de la diversité culturelle donc qui était plus une, une revue de la littérature un papier que j'ai fait en 2000, 2007 pour le, le, les débuts de ce groupe là et une autre recherche conduite avec, avec le professeur Joël Farchi de, de Paris 1 sur euh, essayer d'appliquer euh, le, le, le modèle de diversité euh, défendu dans, dans ce papier de 2007, les indices liés, donc essayer d'appliquer ce modèle et ces indices à la mesure de la diversité dans le cadre euh, de, de, de la télévision. Alors, sans, sans être trop long, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris trois pays, le Royaume-Uni, la France, la Turquie, euh, les deux principales chaînes de chaque pays. Et on a mesuré sur euh, un échantillon d'un mois, je pense, un mois de programme, euh, on a mesuré la, la diversité proposée par la chaîne publique, la chaîne privée, euh, et aussi essayer de voir est-ce qu'elle propose les mêmes programmes, est-ce qu est que ce sont vraiment deux chaînes différentes, ou est-ce que finalement ça ne sert à rien d'avoir une chaîne publique et une chaîne privée. Euh, le, le groupe d'experts sur la diversité culturelle s'est conclu euh, l'année dernière, en 2011. Euh, voilà, on, a, on a produit quelques études on a euh, essayé de faire avancer un peu la, la, la réflexion sur ces questions euh, on trouve euh, des références à ce, qu a, ce qui a été fait lors de ces, ces groupes plutôt dans des travaux académiques ça arrive que dans des, des, des, des, comment dire, des rapports de nature plus euh, politique on puisse aussi trouver ça plus administratif on puisse également trouver des références mais c'est quand même plus dans des travaux académiques euh, donc, on va dire que c'est un verre à moitié vide, un verre à moitié plein, euh, dans ce sens-là. Euh, le, le, le groupe s'est terminé en 2011, euh, sans que je puisse vraiment dire pourquoi. Le, le, disons que le, le, le plus gros dans la ratification de la Convention de 2005, je pense, c'était terminé. L'UNESCO a connu certains problèmes aussi, euh, oh, peut-être un petit peu après, mais en tout cas dans le courant de l'année 2011. Donc, il y avait peut-être moins d'urgence et moins d'importance à, à faire euh, continuer ce groupe d'experts.